Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui on va voir comment parler une langue couramment avec les conseils de polyglotte car aujourd'hui j'ai deux invités qui sont os Afrancesados. Francesados. <rire> avec euh, Roberta qui est brésilienne brésilienne, je parle français, je parle espagnol, je parle anglais c'est pour ça qu'on a décidé d'échanger euh, ici pour vous euh, le Marathon des Langues et moi, Emile, alors je ne suis pas totalement polyglotte, je parle anglais et portugais. Et français. Et français, évidemment. Donc euh, voilà, j'aurais quand même quelques petits conseils peut-être à donner à tous les marathoniens des langues. On sait jamais. Super, donc vous allez voir euh, comment parler une langue couramment avec les conseils de polyglotte. On se retrouve juste après le Dingle. Alors juste avant de vous donner ces conseils et de voir le parcours de nos deux polyglottes ou trilingues, euh, de, euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors. On a dit tout à l'heure, vous êtes os a à douche. Alors pourquoi Pourquoi là c'est du portugais, hein, c'est ça hein. mm -hmm. Qui êtes-vous Dites-nous. Français à en fait, ça veut dire francisé. Et nous, on enseigne, bon on aide les Brésiliens à apprendre le français de la vie de notre chaîne YouTube et également de notre cours privé. D'accord Donc les francisés, c'est ça, c'est d'apprendre le français tel qu'il est parlé, tel qu'il est lu. Dans la vie réelle en France. Voilà, donc pas plan. du tout le schéma de l'époque. Voilà, c'est même. c'est c'est devenir français et donc le nom était plutôt cool et euh, ça permet aussi de créer une communauté autour de ça. Aujourd'hui, on a comme tu disais un compte Instagram, on a une chaîne YouTube qui vient d'avoir 100, 100 000 abonnés, 100 000 donc c'est cool, <rire> on est content. Et euh, quoi d'autre Et bah ben, voilà, on, apprend, on enseigne le français de la vie réelle avec aussi certaines méthodes qu'on s'est rendu compte qu'on était très Très connecté. C'est pour ça que je voulais faire voilà. cette vidéo ensemble parce qu'en fait en termes de pédagogie on est exactement on est aligné quoi parce que on est comme tu l'as dit tout à l'heure on est très très loin du système scolaire on est sur des méthodes de la vie réelle de la vie pratique des trucs qui fonctionnent on n'est pas en train d'apprendre par cœur la liste des verbes irréguliers on n'est pas en train de de manger ces livres de grammaire d'ailleurs surtout pas voilà c'est ce que vous recommandez à vos élèves ouais, je exactement. sais que je fais la même chose ouais. on leur dit mais non si tu n'aimes pas faire ça ne le fais pas l'apprentissage se passe par le plaisir, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Et donc, je trouvais très impor... très intéressant de voir, euh, de faire cette interview parce que vous allez nous partager votre parcours. Euh, toi, euh, Emilien qui Je suis, a... moi, hein. je, suis illois, je suis français. C'est ça. Euh... Et toi, tu as appris le portugais du Brésil. Donc, moi, j'ai voilà, appris le portugais du Brésil. En 2015, on a décidé d'aller vivre au Brésil. Donc, on n'a pas le choix. Au Brésil, il faut parler portugais, sinon c'est la cata. Et donc, euh, <rire> trois mois avant de partir, je suis mis à étudier le, le portugais et notamment pour passer un entretien, pouvoir vivre là-bas, avoir un job. Et donc voilà, donc en trois mois j'ai appris le portugais. En trois mois. Je vais mois. Expliquer après un petit peu comment, euh, comment je me suis, sur quoi je me suis basé, Mais je me suis surtout basé sur les méthodes de ma femme euh, qui, elle, a appris d'autres langues. Tu vas peut-être en parler un peu plus Lauriane, la chef de la chaîne, est-ce que je parle un peu plus ou pas <rire> Tu peux y aller, vas-y, <rire> si on me donne l'accord. Est-ce tu <rire> penses que ça peut intéresser aux marathonien des langues Donc <rire> du coup, en fait, moi, voilà, je suis Roberta, je suis brésilien comme je vous ai dit. Et, euh, j'ai décidé, j'ai décidé d'apprendre le français, mais bon, mes parents, ils voulaient que j'apprenne l'anglais. J'aimais pas forcément la langue à l'époque. Mmh. Le même schéma que je pense que tu connais aussi. J'ai fait 9 ans d'études d'anglais, je suis allée au Canada, je comprenais rien, mais en même temps, je me disais, c'est pas grave, j'aime pas cette langue. Après, j'ai décidé d'apprendre le français. Allez, je veux faire différemment. J'ai fait l'école de langue aussi, euh, une école traditionnelle, disons comme ça. Et je me suis dit, mais cette fois-ci, je veux vraiment passer à l'action, je vais faire les exercices, je vais suivre mmh. exactement ce que les profs disent et bam, niveau C1, un 3 ans, bah bien sûr, euh, un 3 ans parce que ça prend du temps dans les écoles de langue tout en étant au Brésil, tout en étant au Brésil, okay. niveau C1, j'arrive à passer des entretiens, etc. pour faire mon année euh, mon année d'échange ouais. à Lille, en arrivant à Lille, excellent, je comprends rien et après, c'est pas parce qu'on parle chequille à l'huile, hein. c'est parce que, en général, <rire> on parle rapidement, on utilise de l'argot, le je français de la vie vraiment. réelle est différent de ce que ouais. tu as pu apprendre, apprendre bah oui. à Et ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'école qui nous met dans des cases avec des niveaux. Vous savez que moi, je suis pas, j'ai un avis assez tranché là-dessus sur euh, « et je suis quel niveau ?» Et machin, on nous met dans des cases. Et au final, quand vous, vous retrouvez dans la vie réelle, euh, bah, en fait, on en est très, très loin. Et, et pourquoi tu penses qu'il y a eu un décalage comme ça Tu arrives en France où tu T avais du mal à parler, avais Moi j'avais du mal à parler, j'arrivais pas à faire mes phrases, je comprenais pas ce que les gens disaient, ouais. et euh, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un gros décalage entre ce que j'apprenais à l'école, ce que j'ai appris à l'école de français, et euh, ce que moi je voyais dans la vie réelle, même, je dis même pas de façon informelle, hein, même de façon formelle, le rythme de la langue, l'intonation, la façon dont les gens parlaient, ou même les petits tics de langage, je comprenais rien, et du coup je bloquais là-dessus. Et euh, en arrivant en France, moi j'ai dit « c'est pas possible, je suis nulle !» Je suis nulle en langue. <rire> Trois ans en étudiant le français et j'avais déjà l'expérience de neuf ans avec l'anglais. Oui. Moi j'ai dit « il faut peut-être que je laisse tomber ». J'ai eu un moment de bête et après je me suis dit « allez, je ressaisis-toi, il faut vraiment que tu passes à l'action. » Et je commençais à imiter les gens, c'est ça en fait que je commençais à… Quelles sont les choses que les Français répètent Comment c'est leur intonation Et pourquoi ils disent ça tout le temps oui. C'est peut être antique, est-ce qu'il y a un sens ah voilà, ça c'est le genre de phrases qu'ils répètent à chaque fois, je vais essayer de voir si ça marche. Et comme ça, en testant, en voyant leur feedback comme ça, ah, il, faut, il a fait une tête bizarre, c'était mal placé. Mmh. Et en faisant comme ça, bah voilà, bah, au bout de quelques mois, j'ai 3-4 mois, je commençais vraiment à me faire comprendre en français et à comprendre les gens. Et forcément j'ai dû tout oublier ce que j'avais appris parce que mmh. je savais les règles de grammaire par cœur, j'avais fait des petits exercices à l'école, mais en vrai ça m'a servi à rien pour communiquer en français, quoi. Ouais, parce qu'en plus, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que ça te bloque, en fait, le fait de savoir. Plus tu en sais et plus ça te bloque, parce que quand tu vas passer à l'oral, tu vas refaire tout le, le cheminement dans ta tête à te dire « Mais attends, la règle, c'était ça et tout. » Et donc, la personne qui est en face de toi, euh, bah, ça te bloque et tu veux être parfait. Et, et, et c'est souvent ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, c'est que... C'est le blocage qui est là, il faut passer à l'action en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est que tu as été en oh, mode active à essayer de comprendre mais pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Et moi j'ai une question par rapport à ça, parce que là tu es en immersion, donc tu es en France et souvent on me dit oui, la seule façon de parler une langue, c'est de partir à l'étranger. Est-ce que tu es d'accord avec ça bah, pas du tout, euh, déjà, moi, tu, t as parlé de perfection, moi, j'étais ouais. dans le truc, le parfait, etc. Ouais, dans ouais. ma tête aussi, je pensais qu'il fallait m'immerger dans une langue, et c'est là où ça rentre Emilien, parce que euh, il a appris le portugais, il n'était pas du tout au Brésil. Et là, je, je pense attends. que c'est toi qui dois raconter ton histoire. Euh... Ouais, et moi, moi, pour le coup, j'ai pas ce blocage d'être parfait avant de parler. Donc ouais. Ça, c'est, je pense que c'est peut-être un, Peut-être un petit conseil que, que j'aurais à vous donner, que j'ai euh, enfin, Roberta a, a appris aussi avec, avec ma façon d'apprendre. Sur C'est hein, que, c'est oui. que, euh, donc moi j'ai appris pendant trois mois en étant en France, donc dans le métro parisien, euh, je bouquinais un bouquin qui s'appelle La 6000, que euh, mmh, je trouve que, c est, c est pas vous. mal, ouais. vraiment pas mal. Après il y a des choses où j'ai appris, euh, au cavalon de mordéo, le cheval m'a mordu, ça m'a pas vraiment servi comme <rire> entretien. Mais en tout cas il y a pas mal de choses à, l'audio est intéressant et tout ça. Oui. Et surtout, euh, de l'expérience de Roberta, j'ai appris à focaliser aussi sur ce qui était essentiel pour moi. Quel était mon objectif pour arriver au Brésil oui. C'était avoir un job, réussir un entretien. Donc j'ai focalisé euh, mon apprentissage sur passer un entretien. Donc moi je travaillais dans, dans un milieu d'agence dans, dans la communication, j'ai orienté toutes mes études sur comment passer un entretien et tout ça. Oui, Donc quand je fait, suis arrivé au Brésil, voilà, j'ai réussi. Tu fait du 20-80 J'ai fait du 20-80, exactement. Ouais. D'ailleurs nous dans notre méthode, on l'appelle ouais. le français 20-80, on ouais. enseigne le français 20-80 ce que tu vas devoir vraiment apprendre en premier avant de... Exactement. Chercher, chercher d'autres vocabulaires. C'est ça, juste pour faire un petit point oui. sur ce que tu dis, parce que pour les personnes à qui ça parle pas forcément, c'est que souvent dans les méthodes scolaires, on apprend des choses qu'on ne va pas utiliser immédiatement. Et le 20-80, c'est utiliser les 20% de la langue qui sont utilisés dans 80% des situations. Exactement. Du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que tu vas le mettre en pratique, tu vas le mémoriser, tu vas voir tes résultats, donc tu vas entrer dans un cercle vertueux de motivation, de résultats et tu as envie de continuer. Et c'est là où tu peux atteindre la perfection si tu Veux, mais euh, c'est pas immédiatement que tu vas, euh, tu vas aller chercher la perfection parce que ça va bon. bloquer. Et Donc Du coup, bon. au niveau motivation, c'est aussi essentiel parce Car que oui. c'est ça que tu vas écouter. Ah tiens, j'ai compris. Ah tiens, je rebondis là-dessus. Mm. Et du coup, euh, comme tu dis, c'est un cercle euh, vertueux. vertueux. <rire> <rire> tu et vois, ben, pas besoin d'être parfait. Moi, je ne français Couramment, mais il y a des mots qui, de temps en temps. Ça bloque. C'est ça. Quoi. Et, et avec le portugais, c'est un peu la même chose. Est-ce que j'étais totalement je suis totalement, euh, je parlais couramment portugais. Je veux dire que la base, c'est clair, j'ai maîtrisé. On ne ouais. s'est pas entré les entretiens. Donc, mon entretien s'est très bien passé. J'ai eu mon job. Yes. <rire> fini. Euh, et par contre, c'est après, au fur et à mesure, que j'ai, euh, j'ai commencé à avoir vraiment tous les, je veux dire, les très jets, les, les, les manies des Brésiliens, euh, les, les, le vocabulaire un peu plus spécifique, l'argot, tout ça, tout ça, ça vient après. Mais en premier, focaliser sur le, le 20-80, quoi. Ouais. Et surtout parler. Et parler. Et passer au-delà de la peur, Parce ouais. que ça, c'est ça qui me bloquait, comme tu as dit. Je cherchais ouais. la perfection. Et en voyant un lien. moi, je me suis dit, mais, j'ai tout fait des travers en fait, il faut vraiment que j'ai parle, il faut pas que je cherche la perfection a et sûr. tu vas voir en fait dans la tête de la personne qui est en face de toi ou même en te comparant, quand tu vois un film, quand tu écoutes euh, je sais pas un podcast, tu vas « ah ouais ça ça, ça, ça colle pas trop, ça se voit que j'utilise pas très bien, ma prononciation ne l'a pas très bien » et au fur et à mesure c'est un pratiquant que tu vas réussir à perfectionner et améliorer ton niveau de langue. Exactement, exactement parce que souvent on se dit « tiens je vais tout apprendre par cœur, je vais tout emmagasiner et je vais attendre d'être parfait ». Pour parler sauf que bah, c'est comme quand tu fais du vélo si tu imagines comment tu vas pédaler alors que tu ne l'as jamais fait et que tu lis tous les manuels toutes les notices tu regardes les, tous les tutos sur youtube mais que tu passes jamais à la pratique bah le jour où tu montes sur ton vélo tu vas te casser la figure comme tout le non, monde en fait c'est comme Robert a fait l'analogie de, de la voiture pour apprendre à conduire, t'as pas besoin ouais. de savoir comment on construit un moteur, la grammaire, tout ça. <rire> euh, je fais la même là, analogie dans le programme super parlante. C'est bah, bah, ouais, comme la voiture en fait. Bah, ouais, vrai que ça il faut, pas ça. faut passer à la pratique. Quoi, Exactement. Hein. Et, euh, et du coup, en voyant un lien, son attitude, tu vois, comme il allait allé mmh. euh, vers l'action, parler avec les gens, pas avoir peur, moi j'ai, bah ouais, euh, il faut que je fasse ça ». Et du coup, c'est là où j'ai décidé d'apprendre l'espagnol et en six semaines, euh, j'étais. Zéro, je savais rien d'espagnol. Bien oui. sûr, un rapprochement avec le français, avec oui. le le portugais aussi. Mais en six semaines, j'arrivais à communiquer, j'avais même la façon d'être, etc. J'étais en Espagne, bien sûr. Donc du coup, mon immersion, moi, je, je, je, me me suis suis... Total, je, je laisse pas tomber le truc. en oui. fait, Je suis la H24 à essayer de parler avec les gens, en faisant un faux oui. folle de temps en temps, à se taper la discute avec quelqu'un. Les au supermarché de ils ils ça. Ça, ça. et, euh, et c'est comme ça en fait c'est en passant l'action ouais. et de toute façon tu vas jamais être parfait tu vas euh, probablement tu as entendu des choses qui passent pas en français mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de parler c'est pas pour autant que je ne parle ça. pas couramment donc euh, j'avais mais... même j'avais un pote de... par rapport à l'anglais qui me disait ouais toi t'as pas la technique mais par contre t'as la confiance c'est-à-dire ouais. que moi je ouais. suis en arrivant au carnaval au Brésil donc c'était un peu après d'être arrivé <rire> Bon, je parlais, mais moyennement encore, j'étais encore en train d'apprendre et tout ça, et j'allais parler avec tout le monde. Bon, après, euh, la cache à ça a, a aidé un petit peu, mais c'est vrai que la façon de... <rire> bah, pour les mandats des UTAN, c'est pour ça que tu parles en Mais, mais ah, c'est vrai qu'une petite, petite, petite bière, ça passe. <rire> une bon, après, seule seulement. Une seule, ça va, et après, c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'aller voir les gens, parler, pratiquer, et euh, ça va venir naturellement. C'est se créer les opportunités, se en fait. Les opportunités, et c'est exactement ce que tu disais par rapport à ton immersion en Espagne. C'est que... Tu vas pas à l'école, tout. Enfin, tu vas à l'école, tu tes bouquins, tu les refermes. Et toi, à l'inverse, c'est que ça faisait partie de ta vie. Tu vivais à la longue. H24. Tu te crées des opportunités. Tout à l'heure, on en parlait avant la vidéo. C'est que tes camarades de classe allaient sortaient de l'école et allaient faire autre chose. Et ils repassaient à l'anglais, donc à la facilité. Alors que toi, tu as fait le choix de pas rester avec tes potes, mais plutôt d'aller te créer ces opportunités, aller parler avec les gens. T'as été chercher un gringo aussi, quoi. Voilà, ça aide. Tu avec le français. C'est le français. Euh, euh, <rire> J'étais déjà bavardier à l'époque, je veux pas dire. Euh, <rire> <rire> <rire> c'est ouais. c'est vraiment mais, autre chose. Il y a une chose que les gens pensent. Ah non mais c'est facile. T'étais en Espagne, t'es t'es allé en France, etc. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je passais 9 ans à l'école euh, d'anglais mm. et euh, j'arrivais pas à parler. Quand mm. je suis arrivée en France, j'ai travaillé avant de voilà de créer notre chaîne à YouTube, etc. J'étais avocate en droit international. Moi je me suis dit le français et l'espagnol ça suffit pas, il faut que je me remette à l'anglais ouais. et je me suis remise à l'anglais en France En France, oui. et j'ai réussi mes entretiens, j'ai travaillé à 80-90% en anglais dans les cabinets d'avocats et tout ça moi j'ai appris bah, de chez moi quoi. Et, et qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci pour, pour que ça aille plus rapidement dans ton apprentissage Moi je pense que c'était justement l'immersion, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Oui d'écouter les choses en anglais mmh. de façon active, noter les active, choses qui ouais. sont importantes, lire en anglais, noter, répéter à voix haute et avoir cette euh, de dire bah je suis pas juste en train de consommer des contenus quoi, c'est pas c'est pas ça, c'est d'être et en anglais c'est tellement facile, il y a tellement de choses, il y a tellement de matériel. C'est ça. Et, et ne pas s'arrêter à parce que je ne comprends rien, j'arrête, ça ne me sert à rien. Ça, c'est une, une erreur monumentale que je vois toujours. Euh, on regarde une série, non, je comprends rien, j'arrête, je suis nul, etc. Et tu as la petite voix qui revient là. Alors que non, quand tu connais la méthode, quand tu sais que ça fonctionne, nous, il nous a fallu du temps pour comprendre ce qui fonctionnait, parce que c'est hors du cadre, c'est hors de tout ce qu'on nous enseigne en fait. Alors quand tu vois que ça fonctionne, bah, tu y vas, tu sais que c'est efficace, tu as confiance en la méthode et bim, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Moi, j'avais eu le cas aussi quand j'apprenais le russe, c'est que je sais savais que ça fonctionnait, je regardais tous les jours un épisode de 20 minutes. Alors autant te dire qu'au départ je ah, comprenais rien parce bien que a... allocran non mais c'est ça et puis puis je comprenais rien du tout parce que j'avais jamais eu d'immersion en russe ou quoi que ce soit et au bout d'un an j'ai fait ça tous les jours au bout d'un an je comprenais 80% de, des séries est bien, ouais. juste en, en me disant je sais que je vais y arriver et pour faire le parallèle c'est que tu me disais euh, ouais au début j'étais nul en langue c'est vrai moi aussi j'étais nul en langue à la base et c'est vrai que c'est euh, par rapport à ce la... qu'on si apprend en cours tu les règles de grammaire et tout ça mm. ça peut T'embrouiller l'esprit alors que quand tu suis un chemin un peu plus, euh, on va dire, un peu alternatif et naturel, naturel euh, ça va ça va beaucoup mieux. mode, je suis passé aussi du, du mindset, je suis nul en langue, à, en fait, je peux apprendre, je peux apprendre une langue. C'est ça. L'anglais, je me suis remis après l'anglais, après les portugais, parce que je me dis, bah, en fait, je peux le faire. Quoi. Tu peux le faire, voilà, ça c'est hyper intéressant. C'est ce sur quoi j'appuie tout le temps dans les programmes, dans le marathon d'anglais, dans le marathon d'espagnol, c'est que. Apprendre une langue, c'est pas la capacité à apprendre, c'est lever le blocage qui t'empêche d'avancer. En fait, il y a plein de barrières. On s'est créé des croyances limitantes et euh, du coup, on se dit non, je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Et quand on agit vraiment là-dessus au départ, ben la voix s'ouvre et tu dis bah si je suis capable et, et c'est beaucoup plus facile pour y aller, quoi. Et après, tu passes à l'action et surtout tu disais, tu regardais tes petits épisodes. Ça te fait peur de regarder 20 minutes. Tu commences aujourd'hui 5 minutes et après tu fais 6 minutes. tu T'as même pas besoin de regarder une vidéo entière. Tu sais que ton ça. objectif <rire> c'est euh, l'apprentissage quoi. Et c'est réussir quoi à explorer tu vois, tout, tout ce qui Et c'est tellement. Un, quand, quand tu te débloques, c'est un chemin tellement cool ça. quoi. Ça me fait tellement plaisir. Euh... Et quand tu peux en plus le coupler avec euh, quelque chose que tu kiffes. Euh, c'est encore plus simple. Moi, j'adore regarder des séries best, best seller, comme dit best des, des comédies un peu connes américaines. <rire> ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Et ben de ce fait-là, j'ai appris le portugais, euh, l'anglais en faisant, en regardant ça. Et du coup, t'as pas, pas besoin de te discipliner. Tu as, déjà, t'as pas besoin de te discipliner. Tu as pas besoin de, de, de perdre ton temps entre ouais. guillemets. Et ça, c'est que, que, du, que, du, que du plaisir, quoi. Exactement. Mmh. C'est complètement ça, quoi. Ok, euh, bah c'est hyper intéressant. Et du coup, ça serait quoi euh, si on résumait les trois meilleurs conseils? Euh... Par Allez, rapport à votre expérience, je dirais moi ce serait le côté attitude, ne pas ne pas d attendre d'être parfait avant de passer à l'action. Ouais, attitude. Donc, on nous dit souvent agir malgré la peur. Voilà, agir malgré la peur, on dit souvent mm -hmm. euh, vaut mieux être imparfait que enfin attendre d'être parfait. Vous être imparfait que d'être parfait. Donc ça. Mmh. Euh, je pense que l'essentiel hein, le, le, le, à l'essentiel, la 20 hein. c'est cool. Ouais, aller ouais, à l'essentiel, donc avoir une stratégie qui va vraiment te faire focaliser sur les 20-80. Sur ton objectif aussi. Hein. Sur ton ouais, objectif, ça. Ça Savoir où tu, tu vas. Quoi. Exactement. Ouais. Donc avoir ce schéma-là et pas euh, commencer à s'embrouiller sur pourquoi c'est comme ça. Et euh, quelle est la règle derrière ça Tu pas besoin de ça, donc tu focalises. Mmh. Est-ce que j'ai compris Est-ce que j'essaie quand l'utiliser Point, c'est tout. Tu peux passer à autre chose. Et le troisième conseil que je dirais c'est passer à l'action c'est passer à l'action de façon mais massive quoi tous les jours c'est pas une la fois régularité. régularité régularité, ouais, régularité. Ça. immersion régularité et contact régul... avec la langue et pas régularité d'une façon ah ouais tiens je vais regarder une vidéo de façon Active, active, quoi. Tu yeah. regardes, tu fais quelque chose, tu écoutes, tu écris après, tu écoutes, tu parles après à voix haute. Mmh. et essayez toujours de coupler, euh, coupler, ça veut dire en français oh ouais. coupler, ouais. coupler euh, <rire> plusieurs habiletés, comme on dit, plusieurs, parler avec l'écrit, avec. Euh, voilà, Donc, c'est ça les trois conseils. Euh, c'est ça. Active, ok. Ouais, ça c'est hyper intéressant. C'est ce que je dis toujours aussi dans le programme, c'est que trouver un équilibre entre l'actif et le passif, euh, parce que si tu restes que passif, ben euh, voilà, ça, ça fait ça, ça passe au dessus. Ça alors que côté, ça de voilà, c'est exactement ça. Alors que l'actif, tu vas mémoriser plus facilement parce que tu es en action et euh, ben voilà, tout simplement, euh, tu as des résultats plus rapidement quoi. Ben, Donc ouais. euh, résultat, chacun de d'un, que de d'un, comme on dit dans le nord. <rire> On attendait dire, la traduction là! Ça veut dire, allez-y, ah oui, si allez-y directement à ce que vous voulez et passez à l'action! <rire> bah, vous voyez, je parachutis aussi! Ouais. C'est Mais <rire> tu, tu vois! Que je suis brésilienne! Tu vois que t'es polyglotte finalement, ouais, <rire> T'assumes pas trop ce côté, ah, mais là t'es à 4! Vrai, okay, vrai. <rire> si ça passe, ça passe. Bon, il est polyglotte ou il est pas polyglotte? Dites-nous en commentaire! <rire> Super, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur la chaîne. Euh, je pense que cette vidéo va intéresser beaucoup euh, des abonnés. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé euh, cette vidéo. Dites-nous le conseil que vous avez préféré. Euh, Faites-nous un petit récap des trois conseils qu'on qu voilà. a donné pour voir on Moi, va si vous, vous tester. Avez bien appris, euh, voilà, c'est ça. Merci <rire> à toi, Lauriane de nous avoir invité. Merci. <rire> c'est un plaisir. De à avec grand plaisir. Vous. <rire> elle nous invite sur sa chaîne, mais là on est chez nous. info, hein. c'est est, ça. Euh, on je on les invite fait... chez <rire> eux. <rire> <rire> <rire> <rire> C'est exactement ça. En tout cas, bah, merci de, de ton invitation sur ta Top, chaîne. Avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage qui veut apprendre une langue, qui veut se débloquer. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut. A demain. <rire> Salut.